Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez Defitech. On se retrouve pour un déballage de produits, un unboxing ici avec le produit que vous avez certainement déjà croisé sur les réseaux sociaux. C'est le PowerStick Pro VS8000 de chez Samsung. C'est un aspirateur balai. Alors vous connaissez les aspirateurs balai. Apparemment celui-là il est très puissant, il a plein de fonctions. On va le regarder ensemble parce que dans la vie de tous les jours c'est quand même relativement pratique. Ce genre de petit appareil. Donc on déballe tout cela et on va voir ce qui se trouve à l'intérieur. C'est parti. Alors on l'a déjà ouvert une première fois. Simplement pour une raison bien simple, on va vous avouer. L'appareil arrive avec la batterie déchargée. Donc pour pouvoir vous le montrer, on a quand même chargé la batterie sur un autre chargeur Samsung. Et ils promettent 40 minutes d'autonomie. Apparemment la plus longue du marché. On va voir si c'est tout à fait faisable. Donc c'est parti, on va voir ce qui se trouve à l'intérieur. Mini turbo brosse. Très pratique pour tout ce qui est matelas, fauteuil en tissu également. Accessoires pour tout ce qui est télévision, dessus de meubles, vitrine, tout ça vous savez le faire. On sait également rabattre l'accessoire vers l'arrière. Comme ceci. Et le suceur long ici. Avec une rallonge. Alors, c'est super bien emballé. On va tenter de. Le... Voilà. Ça, c'est un petit coup de supplémentaire. On verra ça après pour le montage. Ça, je peux déjà vous montrer à quoi ça peut servir. Regardez, ça, ça c'est assez bien fait. Vous avez des meubles. Allez, imaginons. Voilà, on le monte dans le bon sens. Vous le montez sur votre aspirateur et vous savez accéder au-dessus de votre meuble. Simplement en inclinant. Donc on montra ça sur l'aspirateur tout à l'heure. Ça permet vraiment d'avoir accès à plusieurs parties de la maison. Alors, une des brosses très très importantes de votre aspirateur. Voilà. La Turbo Action brosse Ici. Hop. Voilà. Alors vous avez ici des tout petits poils comme ceci et le rouleau ici est en plastique. Voilà, et on voit ici que les petites roulettes sont en, sont, sont en caoutchouc, donc vous pouvez également passer ça sur vos sols un peu plus fragiles. Il n'y a pas de souci, mais au niveau du ramassage de la poussière, le fait d'avoir ce petit rouleau évite quand même à l'aspirateur de consommer trop d'énergie. Alors, on continue. Accessoire indispensable, On parle d'un aspirateur balai bien évidemment, donc on sait agrandir l'aspiration, on va déballer tout ça. Chaque accessoire est vraiment préparé et très très bien emballé. L'élément principal. Alors on est sur un appareil qui pèse 2,9 kg, disons 3 kg. Donc dans la position où vous allez l'utiliser, c'est-à-dire vers le bas, c'est un poids assez... C'est supportable. Voici l'engin en question. 32,4 volts de chez Samsung. Le réservoir se trouve à cette hauteur-ci. Voilà. Et la batterie, on va l'avoir juste après, est mise là-bas. Alors. Alors, le plus simple, comme ceci, vous voyez, il est muni, on sait l'accrocher au mur. Accrochez-le au mur et vous savez venir simplement accrocher votre aspirateur au système mural. La prise est tout à fait standard. Alors, ça m'a paru bizarre, je vous avoue. Elle est coudée. C'est normal. C'est pour un gain de place, c'est pour éviter d'accrocher. Ça m'a paru bizarre au début. J'ai cru qu'elle était abîmée dans la boîte, mais c'est relativement normal ceci. Alors, quand vous avez un électroménager, n'importe lequel, un conseil. Surtout, enlevez toujours et déliez la cordelière au maximum. Donc, comme ceci. Hop là, voilà. Ceci, ça s'accroche au mur et on vient simplement accrocher l'aspirateur comme ceci et il se charge. Dans le mode d'emploi, il est marqué la hauteur à laquelle vous devez la mettre au mur afin que s'il est complet avec sa brosse, il ne, soit pas, il ne soit pas trop haut ou trop bas. Donc tout ça est noté dans le mode d'emploi. Le mode d'emploi est extrêmement complet. Avec beaucoup de précautions, je l'ai lu en entier, croyez-moi, il y a beaucoup beaucoup de précautions, mais à la fin c'est une utilisation assez classique en bon père de famille. Allez, on continue. Les vis de montage mural, le mode d'emploi. La dernière brosse, Donc vous voyez que l'aspirateur est quand même extrêmement complet. C'est important quand même de, de savoir ceci, et de voir le déballage de ce type de produit, car... Si vous achetez sur notre site, si vous ne savez pas passer en magasin, quand on dit tiens c'est un aspirateur qui a un certain prix etc. On veut quand même savoir ce qui se trouve à l'intérieur de l'aspirateur. Donc c'est tout à fait légitime de savoir exactement ce qui se trouve dedans. On est sur la soft action brush, donc la brosse action douce. On est dans une brosse en nylon tissé. Voilà, c'est pour vos sols extrêmement fragiles. Donc ça peut être du balatome, ça peut être du parquet, du parquet massif, tout ça vous savez fonctionner sans problème. L'aspirateur est complet, on passe au montage. Alors un des points les plus importants, évidemment, c'était la batterie. Alors ici, c'est un appareil de 150 watts et ils promettent une aspiration. Attention, une aspiration normale. On ne parle pas du turbo. On est bien d'accord. C'est très très important la différence. On parle d'une aspiration de tous les jours, donc on aspire les poils de chien dans la cuisine, les miettes tombées à terre, les enfants qu'on fait qu'on fait tomber des miettes de pain, de, de, de, des, des chaises pour enfants. La batterie, comment vous la changez Vous avez ici en bas, vous descendez la batterie, voilà. Ça c'est extrêmement important, donc vous pouvez changer une batterie. Pourquoi Car en fait c'est possible d'avoir une deuxième batterie et donc d'aller jusqu'à 80 minutes d'autonomie pour la remettre. Vous la descendez, il y a une sécurité, ceci est une sécurité. Vous le descendez, klax, et vous obtenez votre batterie que vous savez recharger. en turbo et vous relâchez. Donc il est bien prévu que la fonction turbo ne tourne pas à fond tout le temps. Vous le devez maintenir appuyé, vous aspirez et vous coupez. Accès au réservoir. Oops. Pour le remettre, je vous montre une première fois. On, on place ici dans les encoches, tout simplement, vous venez clipser. Donc il n'y a pas besoin de forcer, ce sont des aspirateurs qui sont prévus pour ne pas forcer dessus. Si vous forcez, c'est que c'est mal mis. Donc, on attend. Le réservoir, vous tirez sur cette partie-ci, vous vidangez. Si vous devez le laver à l'eau, parce qu'il y a des petits dépôts, lavez-le, laissez-le toujours bien sécher, au moins 24 heures. Pour accéder à l'intérieur du filtre, vous avez deux petites flèches ici, de part et d'autre, sans jamais forcer. Voilà. Vous sortez le filtre. Lavez-le, laissez sécher, c'est très important, ne remettez jamais un filtre dans un aspirateur humide. D'abord la poussière va venir se mettre dessus, donc ça va vraiment, vraiment l'abîmer. Et deuxièmement, vous allez endommager le moteur de votre aspirateur. Pour le remettre, le point ici, le point ici, vous venez simplement reclipser dedans et remettre. Donc le maître mot pour ce type d'aspirateur... C'est facilité, ne jamais forcer, il est extrêmement facile d'utilisation. On passe aux accessoires. La première brosse, ici, et vous venez simplement clipser, vous voyez, c'est... Alors regardez bien ce qui va se passer ici, c'est ça qui est très très important. Je le refais une fois. Alors vous allez l'entendre, je ne le mets plus près de mon micro, il est relativement silencieux. C'est un aspirateur relativement silencieux. On n'est pas dérangé par le bruit, on peut repasser. Soit en écoutant de la musique, il y a quand même beaucoup de gens qui le font, et on ne dérange pas la personne qui est dans le salon, si c'est madame ou monsieur qui aspire. La deuxième brosse, donc la « Soft Action ». Un tout petit peu plus de bruit pour une raison bien simple, c'est que la brosse est un petit peu plus large, donc vient un petit peu plus frotter dessus. Elle a besoin d'un peu plus de puissance pour tourner. Voilà, en turbo. Et vous relâchez. Alors ce qui est important à savoir, quand vous allez appuyer sur cette flèche-ci, sans voilà, sans forcer... Vous nettoyez avec un petit pinceau, un chiffon doux, pas besoin évidemment de passer à l'eau, ce genre de choses, c'est une brosse. Voilà, vous obtenez facilement votre partie en nylon et vous l'essuyez tout simplement. Pour la reclipser, regardez, la flèche, vous la rentrez à l'intérieur. Toujours bien faire attention d'être bien en face et vous la reclipsez. La Turbo Action est tout à fait différente au niveau de l'entretien, vous allez voir c'est encore mieux fait. Vous appuyez sur la flèche ici, le produit, alors il y a une particularité que vous avez ici. Regardez à l'intérieur, vous avez des petites griffes. Au moment où vous sortez la brosse, vous venez en fait frotter sur les brosses de tous les côtés. Donc en fait vous nettoyez le rouleau, vous nettoyez le rouleau, vous voyez il est libre, hein. vous nettoyez le rouleau. Au moment où vous le sortez, donc à quoi ça sert vous allez me dire Quand vous avez des enfants, une femme, n'importe qui, qui a des cheveux longs dans la maison, ça peut arriver que les cheveux s'enroulent. Alors pour vous éviter de couper au ciseau ou au cutter et d'abîmer en fait votre rouleau, au moment où vous le sortez, donc faites-le régulièrement, je vous remontre si vous le faites un peu plus rapidement. Quand il est éclipsé, écoutez le bruit Hop. et vous avez nettoyé en fait les parties de votre brosse et vous la remettez dedans sans forcer. Alors, ça c'est un accessoire que j'adore personnellement. Vous venez même l'adapter, donc vous pouvez le faire avec rallonge ou sans rallonge. Je vous montre, donc vous pouvez le faire comme ceci. Alors, à quoi ça sert C'est assez simple. Regardez ça, c'est parti. Vous savez aspirer tranquillement au-dessus de vos meubles. Si les meubles sont très très hauts, rien ne vous empêche de venir rajouter le manche pour faire l'action. Alors, ça va aussi bien pour le dessus des meubles que pour les châssis, bien évidemment. Parce que quand vous avez des très hauts châssis, des fenêtres à plus de 3 mètres, vous avez évidemment la brosse pour aller chercher vraiment dans l'interstice du, châ du châssis ou simplement, ici, pour ne pas utiliser la brosse et venir aspirer un peu plus, avec un peu plus de surface d'aspiration. Donc c'est le petit coude et la petite brosse extrêmement pratique quand vous voulez vraiment vous servir de votre aspirateur à 100%. Alors, ça évidemment, cet accessoire-ci, ça va parler au mec. On a tous dans la voiture, souvent, des déchets, des chics, des déchets de pain au chocolat, euh, qui sont glissés entre le changement de vitesse, simplement entre les sièges. Ça, c'est ça qui est extrêmement bien fait. Ou sous le siège, vous avez voilà, un ancien Mentos qui a glissé en dessous. Vous savez aller l'aspirer, simplement. Donc, c'est ça l'idée, c'est d'aller évidemment derrière les radiateurs, mais également tout de long, et aller aspirer vraiment les bords, et vous l'adaptez soit sur le manche, soit de nouveau sur le corps de l'aspirateur. Pour cette partie -ci. Dernière brosse, alors ça c'est une brosse que moi j'affectionne particulièrement car beaucoup de gens en magasin nous demandent, tiens ce genre de, de petite brosse, à quoi ça peut bien servir dans la vie de tous les jours Le meilleur exemple, les matelas. Quand vous souffrez d'acariens, vous avez des traitements pour les matelas la plupart du temps, si vous lisez le mode d'emploi, vous, vous devez évidemment aspirer votre matelas avant. Alors on parle évidemment des, aussi des fauteuils en tissu, d'accord, mais voilà, quand vous avez une fauteuil en cuir, ça ne sert à rien. Mais pour des fauteuils en tissu, vous savez aspirer. Le fait d'avoir cette petite turbo brosse ici vient vraiment frapper le matelas. Donc à ce moment-là, utilisez-le peut-être directement sur l'aspirateur. Et donc, vous laissez simplement la brosse aller, et elle vient vraiment frapper le tissu et donc aspirer en profondeur sans forcer. Alors, on va faire un premier test. Et on va voir un peu l'efficacité de cet aspirateur. Pour bien montrer l'aspiration, évidemment, vous avez les brosses, mais j'ai envie de vous montrer la puissance réelle de cet aspirateur-ci. Et la dernière fonction, c'est pour la fin de la vidéo. Restez bien, car il a une fonction tout à fait spécifique sur ce petit bouton-là. Je vous avoue que c'est ça qui m'a quand même décidé à vous le montrer, parce que c'est vraiment une petite fonction supplémentaire que j'adore véritablement. Donc, dernier petit détail, vous avez ici à l'arrière un filtre EPA. Ceci peut se changer éventuellement. Alors, dans le descriptif de la vidéo, il explique qu'il aspire les allergènes. Alors, on est bien d'accord, il n'aspire pas les allergènes, c'est important à savoir. Il aspire les poussières et filtre l'air rejeté. Donc, vous avez beaucoup moins d'allergènes qui sont rejetés dans l'air. C'est important de ne pas aspirer les allergènes, mais de ne pas rejeter les allergènes dans l'air. Alors, Confetti, riz et pois chiches, du plus léger au plus lourd. Donc, c'est parti sans fonction turbo. Le riz. Alors là, on voit quand même que pour le plus lourd, le fait d'enclencher le turbo change quand même un petit peu. Voilà. Donc quand on est dans, un, dans des déchets un petit peu plus lourds, c'est quand même pratique d'enclencher le turbo. Mais je l'ai enclenché quoi Deux secondes. Alors là, c'est beaucoup plus lourd. On va tout de suite essayer les poids chiches. Ah, il en restait deux. Voilà. Voilà, vous avez vraiment les déchets qui sont mis dedans. Et l'important, c'est de savoir également si rien n'est resté voilà, dans le tube, si tout est bien parti, voilà, est bien parti à l'intérieur, rien ne reste dans la brosse. C'est important parce que parfois, cet aspirateur aspire et ça reste vraiment dedans parce qu'il n'a pas assez de puissance. Alors, la dernière fonction qu'on va voir ensemble, c'est celle-ci. C'est parti. Dernière fonction, une très grande flexibilité. Tout d'abord, voilà, votre main est mise à l'arrière. Vous savez, plier très facilement, voilà, donc une belle articulation de l'aspirateur pour passer sous les meubles. Donc voilà, si vous devez passer, voilà, regardez, hop, simplement sans forcer, ne forcez jamais, je le répète, c'est très important. La dernière chose, c'est que vous avez cette fameuse touche, vous appuyez sur cette partie-ci pour ne pas baisser, plier les jambes, se faire mal au dos. Vous voyez, l'aspirateur se désarticule littéralement, et donc, sans devoir plier les genoux, vous savez aspirer le riz à terre. Voilà, une grande partie. Et donc, passer sous les meubles. Vous relâchez pour le reclipser. Terminé. Voilà le déballage et la mise en test de l'aspirateur balai Samsung PowerStick Pro VS8000, c'est super long, est terminé. Vous avez vu tous les accessoires, on a essayé de vous en montrer un maximum, de vous les expliquer tous. Mais alors pour plus d'explications, passez-nous voir en magasin ou commandez-le sur notre site de vente en ligne. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Pour cet aspirateur-ci, il va se trouver en magasin. Vous pourrez même le tester, c'est très possible. YouTube, Facebook, Pinterest, Instagram, suivez-nous, likez, partagez, laissez des commentaires et à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao